Salut, salut! Aujourd'hui, une vidéo pour tous ceux qui sont en retard sur leur cadeau de Noël. Je vous propose petit tutoriel de cadeaux pas chers à faire avec ce qu'on a à la maison enfin à peu près moi c'est tout ce que j'avais à la maison mais c'est vrai que comme je bricole pas mal j'ai pas mal de bazar chez moi ce qui permet de faire des cadeaux pas chers euh, quand il y a besoin je vais vous proposer des cadeaux adaptés à toute ma famille comme ça vous aurez un petit peu des idées de cadeaux pour euh, un peu tous les âges et plusieurs goûts différents et je vais demander à ma famille de ne pas regarder cette vidéo avant mardi euh, parce que certains des cadeaux sont ceux que je vais effectivement faire cette année Donc on va faire les cadeaux par âge en commençant par ma grand-mère. Pour ma grand-mère euh, j'ai fait une petite bouillotte en chat alors j'ai fait ça avec euh, des morceaux de colère qui me restaient. Elle est remplie de poids cassés alors traditionnellement on fait ça avec des noyaux de cerises euh ça marche avec des pois chiches, avec du riz ou des choses comme ça. C'est une bouillotte euh, qui se met au micro-ondes ou alors au four, mais euh, à 80 degrés pendant quelques minutes. Donc pour ça, euh, j'ai découpé mes morceaux de polaire de la bonne forme en n'oubliant pas les valeurs de couture. Ensuite, euh, j'ai fait ma broderie. Alors j'ai fait une broderie euh, point droit arrière. Euh, je ne vous détaille pas les points, mais euh, je vous mets en barre d'infos si vous ne savez pas les faire euh, des tutoriels détaillés euh, pour y arriver. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle une couture... Anglaise. pour être sûr que ce soit bien solide et que s'il y a une couture qui pète, il y en ait au moins une autre qui soit encore là. A l'inverse de d'habitude, je vais coudre envers contre envers une première fois à 5 mm du bord, tout en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Je vais retourner et coudre à 1 cm du bord, histoire de prendre la première couture dedans. Je retourne une deuxième fois, donc là ma bouillotte est formée avec juste le petit trou pour mettre les poids Je remplis et je referme à la main avec un point invisible. Moi je la fais à la machine à coudre. Vous pouvez très bien la faire à la main, c'est un petit peu plus long, mais avec un point droit arrière, ça marche très bien. Le point invisible, je vous mets pareil un tutoriel en barre d'infos si vous ne savez pas le faire. Et donc voilà, pour ma grand-mère, j'offre toujours des cadeaux pour le bien-être, pour avoir chaud, des choses comme ça, ou alors des choses qui se mangent, ça dépend. Ensuite, alors mon père, il adore les jeux de mots, alors je lui ai fait une boîte comme ça, où j'ai mis 365 petits papiers avec dessus euh, des jeux de mots ou des proverbes un peu, euh, des phrases un peu sympas je sais qu'ils vont lui plaire et l'idée c'est que chaque jour il tire un petit papier pendant l'année et il est un jeu de mots le matin à lire. Donc ça c'est tout simple, c'est juste un peu long, moi je vous conseille de vous y mettre à plusieurs, de chercher sur internet, de, de, voilà, de chercher un petit peu partout et on finit par y arriver. Et après bah, il vous suffit d'avoir une, une jolie boîte, de la décorer un petit peu et puis, et puis voilà, votre cadeau est fait. Ma mère, euh, elle aime pas trop tous les cadeaux inutiles qui prennent de la place et qu'elle ose pas jeter parce que c'est ses enfants qui l'ont fait. Donc du coup, euh, je lui ai fait des petits savons, il y, y a deux savons comme ça, donc qui sont en forme un petit peu de gâteau, de, de muffin. Alors cela. Ils sont senteurs pain d'épices et il y a des petits cœurs noirs comme ça euh, qui sont des savons bon, qui sont plutôt purifiants pour, euh, pour le petit savon vert comme ça qui sentent la poire. Donc moi la recette de savon que je connais, euh, il faut... Loulou s'il te plaît, allez pousse-toi. Je disais. La recette de savon que je connais moi, il euh, y a un temps de repos des savons de 4 semaines. Et je crois que c'est un peu comme ça dans toutes les recettes. Donc on ne va pas pouvoir en faire de A à Z. Par contre dans les magasins de loisirs créatifs ou chez Aromazone ou des trucs comme ça, vous avez des bases de savon neutres à la glycérine végétale. Et le principe c'est que vous faites fondre cette base soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Et vous y ajoutez les actifs que vous voulez en fonction de, de ce que vous avez chez vous. Donc, moi pour 100 g de savon, j'ai mis à peu près une grosse cuillère à café d'une huile ou d'un beurre. Donc il euh, y en a un où j'ai mis le beurre de karité et l'autre c'est huile de coco. Ensuite, euh, c'est pas obligatoire mais vous pouvez ajouter des, des colorants et des odeurs. Alors les colorants ça peut être des colorants alimentaires ou alors bah, chez Arnoison il y en a aussi, mais ce, moi j'en avais chez moi donc j'ai pris cela. Et pareil euh, les odeurs c'est pas obligatoire mais euh, pour Noël c'est assez sympa. Eh Chewbacca, descend et donc pour cela, j'ai ajouté du charbon végétal actif. Donc c'est pour le côté purifiant, j'ai mis une cuillère à café pour 50 g de savon et j'ai mis aussi des huiles essentielles de menthe. Et voilà, euh, là colorant vert euh, arôme poire et colorant rouge et odeur pain d'épices. Voilà, vous pouvez en faire euh, dans des petits moules en silicone. Alors moi, j'ai pris ceux que j'avais, ça c'est des moules à chocolat et des moules à muffins, vous laissez sécher et ça durcit très rapidement et ensuite moi je garde toujours des papiers de soie de tous les emballages comme ça à noël quoi faire des emballages. Pour la copine de mon père j'ai fait des pralines, alors les pralines c'est très simple, vous prenez des amandes, des noix de cajou, des noix, des cacahuètes, des noisettes, ce que vous voulez, tant que c'est salé, vérifiez bien que ce n'est pas des trucs pour apéro salé ou fumé. Euh, vous les mettez dans le fond d'une poêle, vous ne faites qu'une seule couche et ensuite vous allez mettre du sucre par-dessus. Alors vous pouvez mettre plus de sucre que ce que moi je mets, ce sera plus enrobé mais moi j'aime bien quand on garde le goût euh, prononcé des amandes et, et, des, et des noix de cajou donc euh, j'en ai pas trop trop mais euh, voilà, mettez-en quand même euh, assez généreusement. Et on va laisser cuire à feu vif en faisant très attention dès que le caramel se met euh, à se former. À fondre euh, il faut bien remuer au fur et à mesure pour bien tout enrober le temps que le sucre fonde et que ça ne crame pas la poêle sinon c'est impossible à avoir votre poêle après. Alors là moi j'ai mis du sucre de coco, ça donne un petit goût sympa, euh, mais c'est vrai que pour commencer je vous conseille plutôt du sucre roux parce que euh, la texture quand elle fond est beaucoup plus facile à travailler et ça s'enrobe mieux, ça donne un résultat qui est un peu plus joli. Vous pouvez faire ça aussi avec du sucre blanc, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est bon, vous allez tout étaler sur une feuille de papier sulfurisé. Et surtout, vous attendez pas trop Dès que c'est pas trop chaud, enfin, c'est assez froid pour que vous puissiez le toucher sans vous brûler Alors, Vous allez séparer assez vite les pralines pour éviter euh, de les laisser sécher en gros blocs Sinon ça va être impossible une fois froid euh, à détacher Et voilà, vous laissez bien refroidir et une fois que c'est bon, vous le mettez dans un joli pot comme ça que vous décorez donc voilà, tout ce qui est alimentation, vous pouvez faire des chocolats. Moi, j'aime bien faire aussi du caramel au beurre salé maison, euh, faire euh, des gâteaux, des cookies, enfin voilà, ce genre de choses. Ça se consomme, donc ça prend pas de place chez les gens et euh, ça fait quasiment toujours plaisir. Enfin, sauf si de vous tombez sur quelqu'un comme moi qui a pu faire des troubles alimentaires passés et qui n'aime pas qu'on lui offre de la bouffe, mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera peut-être un peu. Ensuite, on va passer à... À mon frère. Donc Mon frère il est illustrateur, donc il fait beaucoup de dessins et il adore euh, l'univers du seigneur des anneaux. Donc euh, je lui avais déjà fait une affiche du seigneur des anneaux où j'avais remplacé la tête de Gandalf par sa tête à lui et euh, je lui avais mis un pinceau dans les mains et j'avais écrit le seigneur des pinceaux. Alors si vous avez des talents montage photo, il euh, y a tout un univers de cadeaux qui s'offre à vous et qui fait toujours ultra plaisir. C'est tout ce qui est affiches de films, publicités détournées, articles de journal. Euh, enfin, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Et après, vous allez l'imprimer dans une petite imprimerie euh, pour que ce soit un peu joli. Vous faites un A3 couleur sur un papier un peu plastifié et, euh, et ça fait toujours son effet. Ça fait toujours plaisir. Et même si vous n'êtes pas un as. Du montage photo mais que vous avez quelques notions même des montages où on voit le montage ça fait aussi plaisir ça, ça peut être rigolo on peut jouer dessus justement et il reste aussi l'option collage dessin si vous avez d'autres talents artistiques alors pour ma soeur euh, j'ai pensé à des boucles d'oreilles donc ça donne ça moi. voilà ça donne... Alors les bijoux, vous avez plein de modèles différents que vous pouvez faire. Il y en a qui font un peu cheap, donc il faut trouver le bon modèle. Moi, celui que je vous propose, j'ai utilisé deux fermoirs de vieilles paires de boucles d'oreilles que je ne mets plus. Et j'ai pris du cuir végétal. J'avais commandé des échantillons chez Biotissus, juste pour voir quest ce que ça donnait en vrai. Et du coup, c'est des petits carrés qui sont grands comme ça. Et la taille suffit largement pour des boucles d'oreilles. Donc j'ai découpé... 6 losanges dedans alors j'aurais pu en mettre qu'un seul ça fait très joli aussi avec un seul losange mais moi j'ai décidé du coup d'assembler les trois et de les accrocher directement à la boucle voilà si ça avait été le vrai cadeau pour ma soeur j'aurais aussi fait, fait recto verso parce que là c'est pas très joli quand ça se retourne mais comme c'est pas le vrai cadeau voilà. ensuite pour le copain de ma soeur ce que je vais pas faire mais que j'aurais pu faire c'est de fabriquer un jeu de société Donc de reprendre un jeu de société que je connais Et de le fabriquer un peu à ma sauce l'appareil vous avez l'option montage photo Vous avez l'option collage Vous avez l'option dessin Selon vos talents Pour l'anniversaire de ma soeur, je lui avais repris Exploding Kitten Donc en fait, tous les jeux où c'est que des cartes C'est assez simple à faire Moins il y a de sortes de cartes différentes Plus c'est rapide Et donc moi j'avais repris le jeu Exploding Kitten Et j'avais refait toutes les cartes en changeant les, les dessins, en faisant des montages avec mon frère on s'était amusé à faire des montages avec des photos de nous, d'elle, de mes chats, de ses chats, des chats de mon frère. Et euh, ça avait bien plu. Il y a un pote aussi à qui j'avais fait euh, le Dixit. Alors là c'était tout simple, j'avais juste euh, remplacé les illustrations par des photos de nous, par euh, des images, euh, de choses qui faisaient référence à, à lui. Il y a même un pote à qui j'ai offert euh, un Cluedo personnalisé où j'avais remplacé les lieux par des endroits où on allait souvent, les personnages par les gens des, qui sont dans mon groupe de potes et pareil les armes etc. Alors ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire le plateau de jeu, c'est un peu plus long, il faut bricoler un petit peu mais mais ça avait fait son effet. Donc voilà tout ce qui est jeu de cartes c'est très simple à reproduire. Moi dans les jeux assez simples que j'ai pas encore fait mais que je pense que je pourrais faire un jour, il y a le poker des cafards, vous avez 8 cartes différentes à faire et ensuite vous les imprimer en 8 chacune. Il y a le skull and roses aussi où il n'y a pas beaucoup de cartes à faire. Voilà euh, l'élixir. Le timeline, vous pouvez en faire un sur un thème, genre je sais pas, le foot, le cinéma, euh, ce que vous voulez. Bref, n'hésitez pas à faire marcher votre imagination. Vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu. Par contre, c'est vrai que c'est bien de l'avoir sous la main pour euh, la fabrication parce que c'est plus facile. Mais on peut, peut s'en passer aussi. Et là, on arrive au cadeau pour les enfants. Pour mon neveu, je lui ai fait un petit morpion. Hop Alors c'est 9 cases, c'est tout. Vous pouvez faire ça sur un petit sac, sur une pochette avec une fermeture éclair, sur une boîte, tout ce qui est carré. Et à l'intérieur, vous pouvez y ranger des jetons, des cailloux, ce que vous voulez qui peut faire office de, de trucs pour poser. Hop. Moi J'ai un gros pot avec plein de boutons dedans, donc j'en ai mis des bleus et des blancs pour les deux joueurs. Donc mon neveu, il a 4 ans, donc il découvre un petit peu les, ses premiers jeux de société avec des règles simples. Et en plus, il aime bien les jetons, les cailloux, enfin, tout ce qu'il peut mettre dans des sacs, dans ses poches. Donc je pense que ça fera un peu double emploi. Alors pour ça, moi la pochette, je l'ai fait moi-même à partir d'un modèle de sac à vrac que je vous mets en barre d'infos si vous voulez la refaire. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire à maison. Après, vous dessinez juste euh, le quadrillage et vous mettez les jetons à l'intérieur. Et pour la petite dernière qui a un mois... Alors là euh, j'ai pris une boîte, alors moi j'ai une boîte ronde en métal doré, donc j'ai pris ça, et à l'intérieur euh, j'ai mis des choses de texture et de bruit différents. Euh, L'idée c'est que c'est pas pour tout de suite parce qu'à un mois un bébé ça fait pas grand chose. On peut aussi ne pas faire du tout de cadeau, à un bébé d'un il s'en va pas. Donc, voilà, mais c'est pour dans quelques mois, normalement, quand elle va commencer à toucher, à découvrir un petit peu euh, les sensations, les choses autour d'elle. Euh, du coup ça c'est inspiré des ateliers Montessori Alors Montessori c'est une pédagogue qui a fait des trucs qui coûtent tous hyper cher Donc euh, ce qui est cool c'est qu'il y a certains trucs qu'on peut refaire soi-même Donc par exemple la réalisation est pas du tout parfaite euh, J'ai pris de la ficelle et je l'ai crochetée comme, euh, comme de la laine euh, J'avais un crochet chez moi que j'ai dû utiliser une fois Donc euh, j'ai suivi pas à pas un tutoriel euh, sur Youtube que je vous mets en barre d'infos pour faire un cercle comme ça. Et comme vous voyez, la laine, euh, la ficelle, c'est pas du tout aussi facile à projeter que de la laine. Donc c'est pas très joli, mais ça fait un cercle un peu rigolo à toucher et tout ça. Donc voilà, premier ustensile dans la boîte. Le deuxième, euh, c'est. Il me restait un petit morceau de velours. Alors là, j'ai fait la même couture que pour la bouillotte et j'ai mis des petits pois cassés à l'intérieur. Donc là, ça fait un petit bruit et une texture assez. Voilà, je ne suis pas trop loin ça. Le troisième, euh, c'est un tissu qui est plus fraîche euh, comme ça et à l'intérieur, j'ai mis... Alors pour celui-là, j'ai fait une couture euh, toute simple, hein, J'ai même pas fait une double couture parce qu'il n'y euh, a pas besoin. Et euh, à l'intérieur, j'ai mis des sacs plastiques, donc ça fait un petit bruit euh, de crissement comme ça. Et pour le dernier, j'ai rien mis à l'intérieur, j'ai juste mis un tissu... Alors ça, c'est des, des échantillons de chez Biotissus aussi, qui sont euh, juste à la bonne taille pour faire ça. Euh, un truc tout doux, je ne sais plus c'est quel tissu, mais voilà, c'est un peu fausse fourrure. Euh, et avec un velours de l'autre côté. Et donc voilà, ça c'est mon dernier. Donc, euh, une petite boîte pour éveiller l'essence du bébé. Et le dernier, ils me euh, donc je vous le mettrai euh, sur les images de la fabrication, euh, donc c'est le cadeau pour Rocky et Chewbacca, pour pas les oublier, parce qu'ils euh, ont regardé avec envie toute la construction de tous ces cadeaux et donc je leur ai fait une petite boule avec un rouleau de papier toilette que vous coupez en plusieurs bouts et ensuite vous allez imbriquer les anneaux pour que ça fasse une petite boule alors ils adorent ça parce que euh, ils peuvent le, déjà s'en servir comme une balle mais en plus ils peuvent le dépioter dans tous les sens et voilà, voilà j'espère que tout ça ça vous aidera à donner des idées que ça vous sauvera pour euh, vos derniers cadeaux de Noël n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous reproduisez euh, l'un de ces tutos ou si vous avez d'autres idées que vous faites euh, vous chez vous, n'hésitez pas à à liker, commenter, partager. Et puis n'oubliez pas que Noël, c'est pas obligatoire. Et que si vous n'avez pas envie de faire de cadeaux, vous pouvez aussi. Ça dépend en fonction des traditions de chez vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt.